Vidéo de démonstration de l'étape numéro 2 pour Windows, procédure de connexion à OneDrive. Premièrement, trouvez l'application OneDrive sur l'ordinateur. Cliquez dessus. Marquez ici l'adresse de votre élève qui se trouve sur le passeport informatique. Cliquez sur « Se connecter ». Marquez ensuite le mot de passe qui se trouve aussi sur le passeport informatique. Attention, lors de la première connexion, il vous sera demandé de changer de mot de passe. Vous allez le faire et notez le nouveau mot de passe sur la feuille du passeport informatique de l'élève pour ne pas en perdre la trace. Le dossier OneDrive est au bon endroit, vous pouvez cliquer sur « Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Suivant »,« Plus tard »,« Ouvrir mon dossier OneDrive ». À partir de maintenant, l'application OneDrive est connectée au compte de l'élève.